C'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui a écrit Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné le péché dans la chair Je chante la croix car C'est la puissance Puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, l'a fait. Il a condamné le péché dans ch un Chose impossible pour tout humain. Par un danger d'espoir. Péché, il a fait, il m'a livré. Seul foulé au pressoir mon roi Nous te disons merci du faire fond de notre cœur, mon père Gloire te soit rendue encore aujourd'hui Merci pour ta bonté Merci pour ton amour et Merci pour tes compassions à notre endroit Tu es et tu resteras toujours le seul Le véritable mon roi Le vainqueur de Golgotha C'est lui qui a dit que j'étais mort et, et voici Jésus vivant au siècle des siècles, mon roi, tu as prouvé que tu étais le Seigneur. Tu as prouvé que tu étais le maître, mon roi. Tu as prouvé que tu étais le roi. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu es merveilleux, mon béni, mon père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci. Merci vraiment pour avoir ces moments. Merci pour ces instants dont nous avons la grâce de pouvoir nous tenir véritablement dans la présence du Dieu très haut. Or, de savoir que tu es vraiment. Présent, roi. Merci parce que, Seigneur, tu es vraiment vivant, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es présent, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Loué soit ton Saint-Nom. Merveilleux ton nom, mon bénémoine Père. Parce que tu es roi. C'est toi qui fais des merveilles dans notre vie, Seigneur. Des merveilles dans notre âme, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire, mon savant dans la vie de chaque frère et chaque soeur. Oh Dieu, touche encore davantage le cœur. Amène encore davantage, mon bénéfice Père, oh Dieu. Seigneur, que le cœur soit vraiment touché, mon bénéfice Père. Oh Dieu, que ta parole est un marteau, mon bénéfice Père. Comme tu l'as dit, mon bénéfice Père, sans Dieu. Qui brise réellement le roc, mon bénéfice Père, sans Dieu. Seigneur, tu es le seul qui brise le roc, mon bénéfice Père. Souviens-toi, merveilleux est ton Seigneur, mon roi. Le roi honore à toi pour ta main puissante qui est assistante et qui témoigne. Et vraiment qui prouve que tu es vraiment, vraiment. Mais Seigneur, et comme tu l'as dit dans ta parole à toi, Père Saint-Dieu, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, merci encore pour ce que tu as accompli, Père oh Dieu, merci encore pour tous les soins que tu ne cesses de pouvoir prodiguer à ton peuple, Père. Béni soit ton Saint-Nom pour tous ceux qui sont venus Merci. de loin comme de près, Seigneur, que tu as attiré par Saint-Dieu, de pouvoir venir en ces Merci lieux, Seigneur. pour pouvoir te servir, pour pouvoir te louer, Père. Pour Seigneur, tu connais Seigneur. le besoin, le désir. Oh Père Tu puissant Dieu, la soif de tout un chacun Seigneur, oh je te remercie parce que réellement tu réponds, je te remercie parce que réellement aussi tu agis Père Saint Dieu, dans la vie, dans le cœur de tout un chacun Seigneur, c'est un travail profond Seigneur, une délivrance profonde et réelle, une guérison profonde mon bien Père Saint Dieu, parce que tu l'opères et tu le fais Seigneur, nous te remercions pour ta présence glorieuse et palpable aussi mon béni personne Père Saint Dieu, oh tu tu es merveilleux Seigneur, tu es vraiment Dieu que nous désirons, que nous aimons, Seigneur. Parce que lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu es toujours là, tu entends nos prières et toujours présent, Seigneur. Nous te remercions parce que nous réalisons que tu es vraiment le grand aigle, mon roi, qui veille sur sa couvée, Seigneur Jésus. Jésus. Oh, qui protège, bénémoine, Père Tubisson Dieu, qui est garde, Père Saint-Dieu. Tu es merveilleux, mon bénémoine, Père dieu Nous élèvons ton nom, Seigneur Jésus, et nous chanterons ton nom, Père Tubisson Dieu. La victoire nous appartient parce que tu es notre victoire C'est pour ça que nous marchons avec assurance, mon roi Oh Dieu, plus de rituels, mon bien aimé Père Saint-Dieu Plus de sang de bouc, mon bien aimé Père Saint-Dieu Gloire à tes soirs, mon roi Tu as payé le prix une fois pour toutes, mon sauveur Oh, tu as traversé les ciels même, bien aimé Père Saint-Dieu Nous rendons gloire à ton saint nom. Oh, quel bonheur de pouvoir t'avoir Quelle allégresse de voir marcher avec toi, Père Saint-Dieu Merci vraiment pour ces instants que tu nous as donnés la grâce de pouvoir également aussi avoir des moments ainsi perdus. Oh, quelle joie, quelle grâce, Père Saint-Dieu. Quel bonheur de pouvoir réaliser qu'il est vraiment doux, Père Saint-Dieu. De demeurer réellement dans ta présence. Et cela, chaque jour, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Combien tu feras des grands exploits, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu le fais parmi nous, Père Saint-Dieu. Et tu le feras encore davantage, mon roi. Merci pour les cantiques, Merci aussi pour les psaumes. Merci, Père Saint-Dieu, pour le témoignage. Merci, Père saint pour les cantiques individuelles. Oh, merci vraiment. Pour l'atmosphère bénie oui, béni, mon oui, oh, Père Saint-Dieu Tu es vraiment parmi nous Père Saint-Dieu Tu es au milieu de nous béni Père Saint-Dieu oh, Donne-nous encore beaucoup plus de crainte Merci pour ce que toi tu fais Seigneur Et ce que tu continueras à pouvoir faire Seigneur nous avons vraiment besoin de toi Et encore plus mon roi Soif de toi notre Seigneur Nous te voulons au jour le jour Père que nous grandissons encore davantage mon roi Que l'âme spirituelle grandisse encore davantage Béni soit ton Saint Nom, Père nous ne voulons pas rester insensibles, nous voulons vraiment nous réjouir encore dans ta Amen. présence, parce que tu es vraiment vivant Amen. et précieux pour nous, Père. Bénis notre précieux Frère Christian, sois glorifié pour tout ce que tu Amen. fais, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, Père Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni et exalté, Père saint Dieu, pour tout ce que tu fais. A toi la gloire, le nord, la puissance et la victoire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, chose impossible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen, amen. Mais la vérité. Mais il l'a fait. Oui. Amen, amen, amen. Et son saint nom soit Exactement. glorifié. Amen, amen, amen. Et son saint nom soit amen. béni. Amen, amen, Il est vraiment saint. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse richement et que vous fautes ici. Amen. Et nous sommes heureux que vous soyez là aussi Amen. cet après midi qui vous bénisse richement Amen. vous pouvez vous asseoir ce sont les mots qui nous manquent pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit de notre dieu qu'il soit donc béni et exalté et il est merveilleux comme aussi nous dit dans les scènes écritures que l'esprit du Seigneur des soupirs inexprimables alors exprime effectivement aussi à Dieu ce que nous n'arrivons même pas à exprimer par les... c'est là que disons merci Seigneur parce que tu prends vraiment soin de tout et euh, tu te souviens de nous parce que quand bien même nous ne savons pas même comment formuler les choses amen, amen. toi tu nous viens donc à naître effectivement il est vraiment un soutien extraordinaire dans la vie d'un croyant véritable. En plus, il nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est Jésus toujours présent. Il nous conduira jusqu'au bon port. S'il si nous a fait sortir, c'est parce qu'il le voulait. Nous le remercions beaucoup. Que Dieu soit béni, bon roi. La fille de notre frère, c'est euh, qui donc euh, c'est ça, je pense, hier soir, hein. je crois que c'est ça, c'est Réma, je pense. Mais mm -hmm. oui. je veux que tu te lèves, que tout le monde te voit aussi, parce que bon, je pense que. Ou bien tu peux venir ici devant, comme ça on te voit mieux, parce que quand vous êtes là-bas, <rire> et ses soeurs ils disent, ah là là, <rire> mais elle peut venir devant, comment vous le voyez C'était des enfants en fait. <rire> Aujourd'hui, ils ont grandi, on hein, fait tant de temps. « Mais avance ici !» Oh là là, il s'est dit, « Aujourd'hui, c'est la mort. »« Tourne-toi. »« Voici la fille. »« Que Dieu te bénisse. Amen. Va t'asseoir. » Oui, c'est une grâce de voir un papa comme ça, qui aime ses enfants et qu'il veut tous le prendre pour pouvoir les emmener dans un pays aussi lointain. Seulement parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Je crois que vraiment le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour notre frère et sa famille. Vous savez, quand il y a une profondeur dans le cœur, en fait, quelque chose qui est qu'une pression, une attraction quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi aussi. Parce que sans que vraiment. Dans l'intérieur du cœur, on est, on doit et on veut et que on, on sent qu'il faut le faire. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Vous vous souvenez euh, ce que nous lisons dans les scènes des Christians Parfois on peut dire oui, mais... La femme samaritaine, vous vous souvenez de ça? Il était chez elle à la maison. Mais c'est s'est senti qu'il avait le désir d'aller quand même là-bas pour puiser de l'eau au puits. Vous pouvez dire qu'effectivement, euh, vous savez, tout le monde peut aller au puits. Mais en fait, ces jours-là, il y avait quelque chose de particulier. Il pouvait aller au puits peut-être peut après 22 heures, j'en sais absolument rien, ou peut-être avant une certaine heure. Mais au moment où l'homme là était assis à ses puits, c'est à ce moment-là que les désirs pressent. j'ai dois, mais pourquoi mais je dois aller puiser de l'eau, je dois l'épuiser de l'eau. Mais bon, j'ai quand même encore de l'eau, mais je vais aller puiser de l'eau. C'est parce que quelqu'un était là. Effectivement. Donc nous comprenons aussi dans notre marche, nous devons connaître la manière dont Dieu. Jamais, comme je dis si Dieu a eu à pouvoir te conduire, t'a donné effectivement cette soif, et tu puisses arriver à l'endroit où il a voulu que tu sois, peu importe les circonstances, sois sûr et certain que tu obtiendras certainement ces dons pour lesquels Dieu a voulu que tu viennes. Et ça, c'est... C'est pour ça que lorsqu'on veut poser un acte effectivement, en rapport avec les choses qui concernent Dieu, il faut qu'on puisse arriver à pouvoir s'examiner en fait sur les motivations. Les raisons pour lesquelles je dois faire ceci. Si les motivations sont donc pures et profondément justes, un besoin sincère, Jamais Dieu ne peut manquer de vous donner ce que votre cœur désire. C'est surtout parce que quand nous venons vers le Seigneur, je vais vous donner encore juste un exemple, puis nous prendrons les scènes d'écriture afin que vous compreniez les choses de la bonne manière. Vous vous souvenez des Achilles, vous vous souvenez Ah, il y a notre précieux frère, Victor, qui m'a fait une bonne remarque. J'ai dit, merci frère de me l'avoir fait, ça va me permettre de pouvoir quand même corriger les choses. Il m'a dit, pasteur lorsque vous dites, vous savez, non et dit, moi je voulais te dire que moi je ne sais pas. Alors vous comprenez mon problème. Donc chaque fois que je lis, je dis, mais, ben, quand même, vous savez. Mais lui, il m'a dit, ah non, pasteur, moi, peut-être les autres. Mais moi ici, je ne sais rien. Donc je vais quand même savoir. Donc je le comprends. Donc comme je parlais des hachers, j'allais dire, vous savez. Frère Victor est là. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas. Bon. Bon, Zaché était un publicain, évidemment aussi. Donc, hein, c'est lui qui je crois, c'était un collecteur d'impôts, évidemment aussi. C'est quelqu'un qui avait une façon de vivre, comme vous savez, hein, avec ça. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ était donc appelé pour aller prier pour juif qu'il avait appelé pour sa fille, effectivement. Donc, il marchait, donc, il allait, bon, la foule l'entourait, vous savez, il était vraiment, euh, beaucoup de gens le pressaient, l'entouraient, il avançait dans la foule. Et Zaché a quitté, effectivement, cette table où il travaillait, effectivement, quand il a su que c'est Jésus passé, en fait. Il a commencé à courir, mais comme il était petit détail. Donc, ça, c'est pour que mon frère Victor comprenne, vous savez aussi, non? Comme, comme il était petit détail. Il savait que bon à sa taille-là, il ne pouvait pas voir ces Jésus de Nazareth. Et il était connu par tout le monde qui vivait avec lui, qui étaient vraiment un personnage qu'il ne faut même pas approcher parce qu'un collecteur d'impôts problématique, voleurs, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ces jours-là, ça soif était de pouvoir quand même voir ces Jésus. Or Jésus, la presse qui était dit, il devait aller quelque part d'autre. Mais il a commencé à pouvoir avancer. Zaché, là, il sent son empressement petit, détail. Il dit, les gens, ils vont m'empêcher de pouvoir les voir. Juste, juste, juste, juste de le voir seulement. Il dit, comme je suis petit, il faut que je trouve une aide quelque part. Il a couru, puis Zaché. Il a oublié qu'il était un collecteur d'impôts. Alléluia! Alléluia! Il est monté, il est monté. Parce qu'on veut dire, oh, toi, mon papa, comme ça. Non! Non, c'était plus papa. C'était la soif. Mais tu montes à l'arbre, papa. Mais c'est pour les petits. On voit, sachez qui s'est bas pour même monter tout ça. Même tu me dis, aidez-moi quand même. Vous Et puis, il est au-dessus du sycomore Et maintenant, il pouvait bien voir quand Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et alors voilà que pendant qu'il était si ce comore-là, parce qu'il bon, disait, bon, euh, les autres sont prêts, tout ça, mais moi, au moins que je vois, il voit simplement cet homme le plus important. Vous savez, frères et sœurs, c'est la vérité ça. C'est lui vraiment qui est le plus grand et le plus important, le plus honoré, c'est celui qui s'humilie et qui s'abaisse en fait. La grandeur. C'est pour ça que quand vous vous donnez tellement vous-même des éloges de vous-même, c'est parce que vous ne valez rien. Je dis cela, vous comprenez C'est parce que vous ne valez rien. La grandeur, je suis Alléluia. Combien de gens auraient aimé avoir ce Jésus dans leur maison vraiment bon. Combien n'aurait pas aimé le pouvoir. C'est comme ça que le Seigneur a accordé la grâce. Que ces cette, cette Simon ne pouvait même pas réaliser. Non, Jésus Christ notre Seigneur, que son nom soit béni. Il était d'une simplicité, mais d'un caractère doux, mais calme. Mais ce n'est pas possible. On l'a mis, Simon l'a mis là pour le ridiculiser, mais il ne s'est jamais plaint. Ni même toucher les travers, ni même pour montrer que je suis mal à l'aise, tu ne m'as pas bien accueilli, nous pouvons montrer un geste de de Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il est resté simplement comme on l'a voulu qu'il soit là. Sans faire des gestes un peu pour qu'on puisse voir, oui, tu ne m'as pas donné des loups. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il est resté. Pendant que Simon se soyer avec les autres, effectivement, il ne s'est pas dit, bon, Simon, tu ne fais même pas attention, moi j'ai ma besoin de. Non, non, non, non, non, non. Il était là, tout simple. Non, il est merveilleux. Amen. Ça, c'était un caractère que nous aspirons. Et il était assis. Et puis bon, Simon a fait ce qu'il devait faire. Il y avait une femme. Toujours de mauvaise vie. Oui, toujours de mauvaise vie. Et cette femme-là, qui était de l'autre côté, là-bas, qui ne pouvait jamais même pas s'approcher de là. Mais quelque chose l'a poussé. C'est quand même extraordinaire de voir que la femme là où elle était, il a quitté pour venir jusque là où cet homme se trouvait. Bon, je pense que comme il était là, probablement quand les gens allaient réagir. Bon, ils ont réagi, il n'y a pas de problème, mais la femme n'a pas tenu compte de cela. Il est venu, elle est venue, elle s'est mise donc à genoux. Vous savez la suite. Tu vois, frère, je tu sais, la suite. Ok. Merci beaucoup. Et, vous avez remarqué comment les choses se sont passées. En fait, Simon n'avait même pas réalisé la grâce qu'il avait d'avoir cette personne-là dans sa maison. Non, Jésus soit béni. Amen. Frère, c'est après qu'il a eu à pouvoir d'abord insulter c'est cela qu'il me dit, mais s'il était, était un prophète, s'il était un prophète, il, était, il aurait su. Ah, j'aime Jésus, mon frère. Il aurait su, mais Jésus le savait. C'est pour ça qu'il n'a pas réagi comme nous, nous réagissons pour pouvoir dire Je vais te montrer que je suis un, un, un grand serviteur de Dieu, je connais tes pensées, je connais ceci, cela. Non, il n'a pas fait comme ça. Ah, j'aime Jésus, frère. Une telle simplicité, mon frère. Il, il parle simplement comme quelqu'un qui parle en parapole. <rire> il dit Simon, Simon, Simon Simon. et puis il commence à pouvoir lui dire et puis que je suis venu chez toi ici tu ne m'as pas donné un baiser de bienvenue vous avez du ça non parce que vous me regardez comme si je suis en train de raconter quelque chose tu ne m'as pas même pas ou un du parfum. Vous vous souvenez, non Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Vous le mettez, non Il lui fait donc, savoir parce que c'est ce qu'il fait, ce qu'on est censé pouvoir faire. Je suis venu chez toi. Tous ceux qui sont venus, tu les as fait ça. Laver les pieds, tu les as ouin de parfum, puis tu les as embrassés et ils sont rentrés. Mais moi, depuis que je suis venu, toujours avec mes pieds sales, et je ne me suis pas plaint. Je n'étais pas dit, OK, donne-moi aussi les bassins pour que je puisse me laver les pieds. Non. Donne-moi un peu de parfum que tu as, que je puisse me moindre aussi. Non. Mais cette femme ici, que Dieu te bénisse, mon père, c'est ça. Cette femme ici, depuis que je suis assis ici, elle est venue à mes pieds ici. Elle lave mes pieds avec ses larmes. <rire> donc avec ses larmes elle est en train de laver mes pieds mais maintenant pour les essuyer c'est avec ses chevelures qu'il essuie mes pieds il dit femme même si tes péchés ont été si grands comme cela mais tes péchés te sont donc hein? mais Simon il est mort avec ses péchés et pourtant il avait l'occasion parce que il était c'est lui qui pardonne le péché. Maintenant il pose la question des mais qui est donc qui est donc cet homme qui pardonne le péché? Il n'y a que Dieu seul qui pardonne le péché. Alléluia. Il dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Donc c'est Dieu dans la forme humaine qui se tient Amen. dans ta maison. Parce que de lui on a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés, donc qui pardonne les péchés. Amen. <rire> Alors, Zachary, que nous revenons, pendant qu'il était sur son sycomore il voit que cet homme si important, lorsqu'il arrive à ce sycomore-là, j'aime Jésus, il s'arrête net. <rire> La foule était là elle avançait avec lui, dit, mais bon, pour, non, il, il est particulier. Pourquoi C'est pour ça, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre qu'on ne doit pas faire quelque chose pour que les gens nous voient, que nous sommes grandement spirituels. Démontrer toutes ces choses, ça ne sert à rien. Ça montre simplement que tu n'es pas spirituel. Un homme ou une femme qui est spirituelle, il vit simplement. Je n'ai pas besoin de faire tout pour démontrer à tout un chacun que je suis un homme. Je reste un homme, que tu ne crois pas, je suis un homme. Amen. Amen. Et je ne ferai pas des efforts pour te prouver que je suis un homme. Puisque ma façon d'être te montre déjà que je suis un homme. Donc Amen. je vis naturellement. Mais c'est quand je ne suis pas un homme que je vais devenir un homme. Que je fais artifice, effectivement, comme une femme qui veut devenir un homme. Comme un homme qui veut devenir une femme. Donc à ce moment-là, il va tout faire malheureusement de manière désordonnée. Ah oui, parce que vous voyez, bien sûr qu'ils ils vont mettre des talons, mais ils ont des mollets, comme ça. Mais non, non, frères et sœurs il faut quand même dire une chose, parce que bon, il faut reconnaître, quand Dieu a crié, il a crié la femme, il lui a doté de tout ce qu'une femme doit avoir la graisse, la, la, tout ce qui était nécessaire, sa façon d'être effectivement, son corps, tout ça, ça mais l'homme, il a un corps orgueux. C'est vrai. Et vous, vous entendez maintenant qu'on qu on nous dit que et les hommes vont porter des jupes et des slips et des... Enfin, c'est vraiment que c'était terrible. C'est comme, mais bon, Dieu est vraiment bon. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme, et là cette nature que Dieu lui a donnée, on ne peut pas la changer. Donc, comprenons que, lorsque il s'arrêta effectivement à cet endroit, tout le monde était surpris. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes vraiment sincère et vous vous attachez vraiment à Dieu de tout votre cœur, peu importe, même si personne ne te voit. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit, je crois que c'est dans le témoignage que notre frère Victor a rendu. Nous aimons bien quand on rend ce témoignage de laisser les gens, de pouvoir aller dans la profondeur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est dans les cieux, ah ben oui, c'est lui qui te voit en fait. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, à votre chez-toi où tu es, tu dois savoir qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir une foule autour de toi. Dieu te bénisse. La marche avec Dieu n'est pas la marche avec la foule. La foule, c'est simplement un rassemblement où nous nous retrouvons. Maintenant, ne comprenez pas mal, pour qu'après demain, vous puissiez me dire je ne veux pas aller à l'Assemblée. Là, vous êtes inspiré par les démons en fait. C'est pour que vous soyez équilibrés dans les choses. Que vous compreniez aussi, parce que l'Epsom 133, il dit qu'il est doux agréable pour des frères. De demeurer unis ensemble. N'est-ce pas vrai parce que c'est lui qui se met à l'écart dans les proverbes. Il cherche toujours ce qui lui plaît. Ça dépend de la motivation que vous avez. Toujours vérifier. Cet homme s'est mis à cela. Le psychomore. Et voilà. Si Jésus de Nazareth arrive à cet endroit-là. Et il s'arrête. paf, Juste à ces lieux. Je pense que. Beaucoup de gens qui étaient autour de lui se sont donc posé la question de pouvoir savoir, mais pourquoi il s'est arrêté ici. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, ce prophète, puisse s'arrêter à cet endroit? Zachée lui-même ne pouvait jamais imaginer, dans son esprit, même dans son subconscient, d'ailleurs, un homme qui vivait comme ça. Si au moins on peut nous avoir dit, il avait écouté la parole, il a cru effectivement, et puis bon, ça c'est différent. Mais cet homme-là, non. Il était dans ses affaires, effectivement, il faisait toutes ses affaires, effectivement, comme il faisait avec tous ces écrits qu'il avait, vous, vous savez cela. Et puis il ne s'y attendait même pas. Il était salé, mais il courait parce qu'il voulait seulement voir cet homme-là. Mais il voit que cette personne-là dont tout le monde cherche, il s'arrête juste là où c'est ah, C'est Sigomor là. Mm -hmm. <rire> Il faut que vous compreniez quelque chose. Nous comprenons tous cette chose. C'est-à-dire que jamais limiter l'action de Dieu et la façon de Dieu d'agir dans la vie d'une personne. Vous allez comprendre. Le Seigneur savait que Zachée était petit de taille. Oui, il savait que Zachée était petit de taille. C'est pourquoi ces sycomores-là étaient à cet endroit. Amen. Ce n'était pas un hasard. Amen. Quand il a commencé à pousser, Hallelujah. il savait <rires> que son existence, -là, de ces sycomores-là, serait connue dans le monde entier. Amen. Parce qu'il y aura une histoire avec... Parce qu'il est venu, il s'est arrêté par un autre endroit. C'est là où s'est trouvé ce Comore. Et puis en plus, en s'arrêtant là pour prouver qu'il savait ce qu'il faisait, parce que cet homme-là, il ne s'est jamais rencontré avec lui, ils n'ont jamais eu de conversation ensemble avec lui, mais il entend simplement Non, que son nom soit béni. Il dit Zachée. Il n'a pas dit monsieur. Non. non. Il a appelé par son nom. Je crois que Zaché a failli tomber dessus comment. Il dit que ce n'est pas possible. Il connaît même mon nom. Mes frères et sœurs, ça c'est touchant. Hein. Il a appelé vraiment avec tellement une douceur. Il dit Zaché. Donc ça veut dire que, vous savez, quand quelqu'un connaît quelqu'un, quand tu l'appelles, vous avez la différence, non? D'appeler quelqu'un qui est un étranger, d'appeler quelqu'un que tu connais. La manière dont tu l'appelles, effectivement. Donc, quand tu connais la personne, et vous connaissez la personne, vous sentez que la manière dont tu l'appelles, effectivement, est différente. Et la personne sent. Mais que c'est quelqu'un que, qui me connaît. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais de, il dit, Zaché, descend. c'est si comment? C'est comme ça que Zaché. Est descendu d'ici comme moi. Quand Zachée est descendu d'ici comme moi, vous savez où est-ce qu'il a été? Chez lui. Et le Seigneur ne lui a absolument rien dit. Il est rentré simplement dans sa maison. C'est <coughs> Zachée qui a commencé à trembler, à confesser maintenant tous ses péchés, lui-même. Je vais le mettre, je vais le mettre, je vais le mettre, je vais. Il lui a rien dit. <rires> Juste simplement la présence de ce Jésus. Dans ta vie à toi, on ne va pas t'obliger. Donc, les choses elles-mêmes rentrent dans l'ordre. Est-ce que vous savez vraiment pour quelle raison Nous avons et à pouvoir lire avec vous yeah, dans les Saintes Écritures et yeah, nous étions donc arrivés dans le livre de Luc au chapitre 8 et de Matthieu 13 aussi que vous connaissez, nous avons voir qu'effectivement que le Seigneur a eu à pouvoir dire à ses disciples qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et Dieu et Aux autres, il ne leur a pas été donné. Et puis, il a donné effectivement aussi, il dit, mais pour vous, voici donc ce que signifie donc, parce qu'il dit aux autres, on leur en parlera. Ah, donc en parabole, on les voit en parabole pour qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous vous souvenez C'est comme ça que c'est dit. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Et puis, il commence maintenant à pouvoir, d'une manière aussi claire et précise, donner donc, la compréhension, l'explication de la parabole. Nous montrons les types et les classements de auditeurs, de ceux qui écoutent. La parole. La réaction, effectivement, commence que les choses se mettent. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons toujours eu à pouvoir les lire. En elle se trouve la vie. Et là, la puissance de transformation. Quand Dieu exprime déjà, parce que c'est sa pensée, mais il exprime déjà quelque chose, il a dit, mais ce qu'il vient de faire sortir de sa bouche doit toujours s'accomplir. Donc, je vous le répète encore, ce une fois que c'est sorti, parce que notre Seigneur et notre Dieu ne parlent pas pour ne rien dire. Quand il dit, on dit toujours, hein, psaume 33, lorsqu'il dit, la chose doit... Donc, s'il parle, c'est que la parole sort, si Dieu a exprimé quelque chose, il faut être sûr et certain que cela va donc s'accomplir. Je pense que vous comprenez vous n'allez pas comprendre un peu mal en disant toujours l'habitude, effectivement, non. Mais je veux que vous puissiez comprendre ceci. Ce que quand Dieu parle, cette parole qui est sortie de sa bouche là, elle ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu parle, il y a un dessein qui doit être accompli. C'est nécessaire que ces choses soient comprises pour que nous puissions apprécier toujours l'importance de la parole de Dieu, donc quand Dieu exprime. C'est pour ça que nous montre qu effectivement qu'en ayant donc semé la sémence parlant, alors les réactions qui sortent effectivement de ceux qui écoutent en fait la parole. Alors nous avons pu voir effectivement aussi euh, euh, est cela que nous avons vu euh, ce qui est tombé donc parmi euh, les chemins le long du chemin que les oiseaux du ciel ont mangé donc comme la bible dit donc on a foulé donc au pied et puis euh, cette semence qui est tombée aussi sur le roc je pense que nous avons pu euh, le voir donc hier mais il y avait aussi une autre sémence qui était donc tombée sur les épines. Alors, nous allons lire la même la partie, effectivement, sur laquelle nous nous sommes arrêtés, donc, dans Luc au chapitre 8. Nous continuons avec le verset suivant, on peu que nous puissions lire cela. Nous lisons donc Luc chapitre 8, c'est cela. Alors, Dieu vous bénisse. Oui, nous pouvons lire. Merci, vous merci. Écoute chapitre 8. Voilà. Voilà, c'est ça. Nous étions donc au verset 13 qui dit, le 8, verset 13. Ceux qui sont sur ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point des racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Amen. Nous voulons te dire merci, Père, pour cette grâce que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous asseoir à tes pieds, de pouvoir écouter ta parole, puisses-tu nous éclairer encore davantage et nous conduire, parce que nous avons besoin de pouvoir vraiment recevoir la semence qui fait son travail à l'intérieur et qui fait de nous ce que toi tu attends de nos père. Sois béni et glorifié, car j'étais ainsi pris à Père, au nom de Saint jésus christ Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le verset 14, il nous dit... Euh, ce qui est tombé donc parmi les, les épines, <coughs> ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent donc à ma... Alors c'est C'est exactement comme nous avons eu à pouvoir l'entendre euh, aussi hier Ici Ce n'est pas Un, un homme en prédicateur Quelconque quand on peut dire Comme je disais hier Qu'il bon, y a eu à pouvoir interpréter Ici et cela Mais là c'est le maître lui-même donc le prédicateur là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le semeur. Comme nous le disons, il a dit lui-même que la sémence, donc c'est la Parole de Dieu, et celle-là c'est la plénitude en fait. Et voilà que pendant que lui donne cette parole effectivement, comme il nous l'a fait savoir, ceux qui sont l'auditoire ou dans le rassemblement, dans le lieu où ils écoutent, effectivement, quand la parole est donnée, il y a une réponse qui vient. Réponse qui vient de qui Mais de la part de ceux qui écoutent. Chacun réagit, en fait, à l'endroit de la parole de Dieu. Il démontre, effectivement, comment il doit répondre à <rire> à l'invitation qu'il lui est donnée, en fait. Parce que Dieu, il nous donne quelque chose. Je crois que la plupart du temps, on a toujours tendance à pouvoir mal positionner Dieu dans sa façon de pouvoir faire. Vous allez comprendre. N'oubliez jamais ceci, mon frère et ma soeur. Dieu que nous servons, ne t'a jamais exigé quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire que chacun de vous, nous tous ici, nous sommes absolument libres 100%. Vous n'êtes liés à personne. Vous êtes libre. parce que c'est si vous-même. Vous, vous appartenez à vous. Oui, monsieur, oui, madame. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, il ne faut pas simplement pour faire un point de non. Tu appartiens à toi. Tu fais ce que tu as envie de pouvoir faire avec toi. La vie que tu respires là, que tu marches avec, c'est ta vie à toi. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas arriver à pouvoir t'en faire. Tu dois vivre. Non non Non, non, non, c'est ta vie à toi. Et tu fais d'elle ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose d'être. C'est d'ailleurs, nous, nous, nous, nous disons si souvent, ainsi que Dieu nous a donné vraiment ce qu'on appelle le libre-arbitre. Il nous l'a montré depuis les débuts, depuis le départ, que jamais il nous oblige. C'est pour ça, je vous en supplie, ne soyez pas là comme si hein, je suis obligé et nous sommes obligés. C'est parce qu'il ne faut pas combattre la parole de Dieu. Elle ne vous a rien fait. Donc, si, si vous l'estimez que ça ne ça, ça, ça, ça, ça vous intéresse pas, vous avez le droit de l'abandonner. Donc, ne pensez jamais que Dieu du ciel, il m'oblige à moi. Non. Non, non, non, non, non. Parce que la Bible nous fait savoir effectivement que le don gratuit, c'est toujours gratuit. Il n'a pas dit que tu dois payer pour ça. Non. Non. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis, ça, toi, il ne même pas dit de pouvoir faire que je ne mais lui-même, parce qu'il fallait que les prix soient payés, lui-même, il a payé le prix, effectivement, pour qu effectivement, que ce don devienne gratuit. Ok, ok, ok. Amen. Oui. Oh, ben, parce que Dieu m'a exigé. Mais non, non, Dieu ne t'a rien exigé. Pour que ça soit vraiment gratuit en fait dire on dit gratuit mais quelqu'un derrière non non non il a montré la gratuité parce qu'il a payé lui même tout Amen. parce que toi tu n'as rien à payer c'est pour ça que <rire> il a dit que lui même dit mais car dieu a tant aimé le monde dieu a aimé lui même il n'a pas attendu que le monde puisse l'aimer qu'il a donné donc s'il a donné donc c'est un don son fils donc celle engendrée comme nous l'avons lu, il dit afin que quiconque croit en lui, quiconque ne périsse point hein, qu'il ait donc la vie éternelle et puis on nous dit que les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle le saleur du péché c'est la mort donc nous avons là devant nous quelque chose de tout à fait accessible en fait sans qu'on t'oblige à pouvoir accepter. Parce que la vie et la mort, c'est entre tes mains. Tu veux vivre, c'est à toi de pouvoir faire le choix. Tu veux mourir, c'est à toi de pouvoir faire les choix. Mais ne perturbe pas les autres. Non, ne perturbe pas les autres. Être là toujours, oui, moi je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord. Tu fais ce que tu as pouvoir faire. Il faut savoir ce que tu veux n'ayez pas à dire de, oui de toi l'église commence à pouvoir on commence à nous obliger jamais avant c'était peut-être comme ça maintenant on nous oblige maintenant maintenant, maintenant. non non non non vous êtes libres libres de faire ce que vous voulez dans le milieu dans lequel vous vous êtes mais quand il s'agit des choses dans l'endroit où Dieu se trouve Dieu a ses principes donc on doit respecter les principes de Dieu donc si là où nous nous trouvons c'est un rassemblement des croyants Rassemblez-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par les sacrifices. Psaume 50. Donc regardez très bien, frères et sœurs. Tant la Bible dit qu'il est doux et agréable pour de frères de demeurer On ajoute bien unis ensemble. C'est dans la version d'Arbi. Et puis il dit, mais c'est comme l'huile. Répondu, descend sur la bave là, on en a. nest pas vrai j'ai besoin de le lire avec vous parce que, bon, notre frère, notre frère, Victoire aussi. Voilà, c'est Psaume 133, je crois. Hein? 133, regardez. 133. 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeureux ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur le montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour Alors, vous pensez qu'effectivement que Dieu peut arriver à pouvoir envoyer la vie, l'éternité, dans une union où il y a un mélange Non, ce pas possible. Non, non, non. Ce pas possible, mon frère et ma soeur. Parce que regardez très bien, frère. La Bible nous fait pas effectivement, qu'il mettait tout en commun. Vous me suivez très bien Et ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Et qu'une même âme. C'est ça, non Alors là, quand on dit un seul cœur, une même âme, donc tout un chacun d'eux, ce n'est plus plusieurs personnes, mais c'est une seule personne. Vous comprenez ce que cela veut dire Si nous avons tous un seul cœur, un, un seul cœur ça veut dire que nous pensons tous de la même. Et nous avons tous le même âme, nous avons tous la même aspiration. Donc, ce n'est pas que l'un pense l'autre. Non, nous avons le même, en fait. Et quand l'autre est dans cette situation, on ressent la même chose par rapport à l'autre. C'est là que le Seigneur se trouve effectivement et qui déverse sa bénédiction, la vie, pour l'éternité, lorsque on est dans ces liens-là. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, quand vous vous retrouvez dans un lieu où le nom du Seigneur est nommé et que vous avez choisi de pouvoir vous joindre à cet endroit, dans ces lieux qui en fait l'Église de Dieu effectivement aussi effectivement de cette manière ou d'une autre, alors vous ne venez pas avec vos exigences parce que c'est vous qui avez choisi maintenant de venir, se joindre à ces dieux là. Vous étiez libre. Okay, okay, okay. C'est pour ça, frère et sœurs. Quand on s'est joint aux choses, tandis qu'on est venu, on s'accrochait, maintenant on dit, mais Seigneur Jésus, moi maintenant je veux maintenant m'attacher à toi, ouais. tu ne peux plus venir exiger quoi que ce soit qui te concerne toi-même à Dieu. Parce que maintenant, c'est toi qui es venu. Maintenant, maintenant qu'est-ce que dit mais Je veux être là, Seigneur. Je crois que je veux m'asseoir. Maintenant, c'est à toi de maintenant je n'ai plus moins à pouvoir exiger. Peu importe maintenant ce que la parole de Dieu me dira. Est-ce que vous comprenez Donc, je dois être dans une condition telle que quand la parole de Dieu va me dire quelque chose. Parce que moi, je n'ai pas été obligé. Mais j'ai accepté. frère et sœurs, c'est important, c'est important cela. Parce que c'est pour éviter des incompréhensions, parce que quand vous avez des caractères qui sont mauvais, et dans les lieux où on sert Dieu, et que vous exigez des choses, frères et sœurs, ce n'est pas votre place. Vous témoignez devant tout le monde, frères et, frère et sœurs, que vous n'êtes pas frères, que vous n'êtes pas sœurs, peu importe. L'expression ou les termes que vous pouviez vous utiliser vous-même, vous ne l'êtes pas. Nous avons lu dans Luc au chapitre 8, nous avons lu le verset 14 effectivement, qui montre en réalité ce qu'il en était effectivement par rapport à ce qu'il écoutait. Mais je vous pose maintenant la question. cette question, est importante pour que vous puissiez aussi me la répondre aussi. Moi, je ne vous demande pas de me répondre. maintenant, oh, mais, mais c'est quand même vous-même. Regardez. Nous le rédigeons, chapitre 8. Le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre,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 Matthieu, chapitre 13. Voilà. Voilà. Nous lisons à partir du verset, euh, verset 22, Matthieu 13, verset 22 dit. C'est lui donc qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Verset 23. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je vous pose la question. tous ceux que nous avons eu à pouvoir lire, effectivement, de tous ceux qui étaient donc des auditeurs qui ont reçu euh, la parole, avec toutes les réactions qui se sont donc euh, présentées, je voulais vous poser la question de pouvoir savoir d'après vous, quel est l'auditeur on peut considérer comme étant un croyant. Cérès, je reprends le chapitre 8, vous rappelez aussi avec moi. Cérès, verset 12, qui dit Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux-là qui entendent, puis les diables viennent, enlèvent de leur cœur la parole de peur qui ne croit et qui ne soit sauvé. Est-ce ils sont c'est un croyant est-ce que c'est un croyant Non. Ok. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils ont reçu, hein Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Est-ce un croyant Non. Vous êtes sûr Est-ce un croyant Non. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. Par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Est-ce un croyant? Non. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Est-ce un croyant? Oui. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que les autres ne sont-ils pas des croyants Parce qu'on nous fait savoir aussi qu'effectivement, que pendant que tout le monde dit, ils reçoivent la parole avec joie. Nous nous régissons, non Vous voyez, frère, qu'on peut se tromper soi-même. C'est vous-même qui avez donné la réponse tout à l'heure. Qu'en ayant lu tout cela, parce que soyez sincères, en ayant lu cela, vous avez remarqué que premier, non, deuxième, non, troisième, non, mais quatrième, oui. Mais quelle différence a les quatrièmes par rapport aux autres? <rire> oui. C'est vrai, le fruit mais la bonne terre. Oui. Vous savez ce que c'est que la bonne terre? Oui. Vous savez ce que c'est que la bonne terre? Vous voyez, mon frère et ma soeur, la parole, sa place n'est pas sur le roc. Sa place ne peut pas être parmi les épines. Parce que là, on parle de la sémence. Dans les naturels, vous le savez. Dans les naturels, vous le savez, frère. Dans les naturels, vous savez que On ne peut pas faire pousser quand même la sémence. Sur un, sur un toit, sur une pierre on doit toujours la mettre quelque part c'est-à-dire dans la terre parce que quand la terre a été créée il <rire> avait été donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire que la semence puisse maintenant se reproduire c'est pour ça que le Seigneur a dit chaque semence produira donc selon son espèce mais il faut que ça soit dans son environnement pour que cela puisse arriver à pouvoir se reproduire c'est la raison pour laquelle je vous avais posé la question de pouvoir savoir, dès le début, quel est donc ce peuple dont les Saintes Écritures parlent Un peuple qui porta donc son nom. Vous avez remarqué qu'en ayant lu tous ces caractéristiques qu'on a pu dégager et voir, il était impossible que tous ceux qu'on a eu à pouvoir voir soient vraiment le peuple que Dieu puisse arriver à pouvoir poser ses regards si ce n'est simplement que la dernière partie. Cette dernière partie, c'est quoi C'est qu'on a bien parlé effectivement de la bonne terre. Et la sémence qui reçoit effectivement aussi cette terre, en fait. Et ceux qui reçoivent donc, manière qui reçoivent et qui la gardent, la parole dans leur cœur, effectivement, et qui portent de fruits, en fait. Oui, un grain sang, est, effectivement, un sang, ainsi de suite, effectivement. C'est pour ça que... Il y a une chose particulière. Vous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir nous référer effectivement à la femme syrophénicienne. Vous avez aussi entendu aussi dans l'écriture dans Luc, non, avec persévérance, n'est-ce pas Mais regardez pour que vous puissiez voir ce que Dieu attend, ce que Dieu cherche et ce que Dieu est en train de pouvoir faire effectivement. Pour que vous puissiez être certain en vous posant la question... « Est-ce que moi ici, je suis vraiment l'un d'entre eux ?» C'est une formule que vous avez toujours eu à pouvoir répéter et les dire « Ah, je suis l'un d'entre eux. » Mais je voudrais qu'ensemble, nous puissions voir, frère, si toi et moi, nous pouvons nous dire que nous sommes l'un d'entre eux. Prenons dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 1. Commençons à partir du verset 1. Et Paul et Sylvain et Timothée, vous suivez, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données. Amen. Regardez très bien comment ils écrivent. Il dit, à l'église des Thessaloniciens. Vous remarquerez très bien que quand nous prenons les sept âges de l'église, vous vous souvenez Nous disons bien les sept âges de l'église. Donc, il s'agit en fait... Du Seigneur, notre Dieu, qui agit effectivement dans son Église, parce qu'il avait fait la promesse de pouvoir en prendre soin. Vous vous souvenez, non Vous vous souvenez ou bien vous avez ah, bien. Oui. Ok. Et là, cet homme, l'apôtre Paul, il s'adresse en fait aux Thessaloniciens. Mais en écrivant aux Thessaloniciens, il spécifie bien à l'Église. Quand on voit l'Église avec E majuscule, hein, c'est-à-dire à, à l'épouse. Vous entendez ça? Si un homme de Dieu comme celui-là poussé par l'esprit, peut arriver à pouvoir exprimer cela, démontrant qu'il y a un groupe. Vous allez comprendre effectivement pourquoi. Et ce groupe-là, il est particulier en Thessalonique. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. Et pourquoi on l'appelle l'Église Et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une particularité Il nous explique. Regarde. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Il n'a pas parlé de tout le monde, hein Il parle bien en s'adressant à l'Église. Vous entendez bien Amen. Gardez ça à l'esprit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. C'est-à-dire qu'en fait, je répète encore, c'était pas comme parfois nous pensons. Ah, on parle ici, si c'est une image imaginaire. Et si, non, non, non, non, non, non, non. C'est que l'Église est vraie, réelle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un rassemblement des personnes vivantes et qu'on regarde effectivement et dit c'est bien celle-là évidemment en réalité. Parce que, regardez très bien, quand nous parlons ainsi avec nous, quand nous disons bien, en fait, nous parlons en fait dans la généralité en fait. Est-ce que vous comprenez Parfois, vous êtes assis là-bas, vous vous posez même la question de pouvoir savoir. Oui, parce que c'est un peu... Oui, je dois croire à cela, mais vous posez la question de pouvoir savoir est-ce que vraiment, quand on se regarde ici, est-ce qu'on peut bien croire, finalement, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire qu'il est qu l'épouse de Christ. Est-ce que vous me suivez Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Mais là, nous voyons qu'effectivement, que cet homme ne sait pas poser des questions, en fait. Mais il affirme... Amen. Vous me suivez bien? C'est pas qu'il était. Je suis Non, non, non. Il affirme et confirme en disant que l'Église, donc, qui est athéophilique, effectivement, parce qu'il dit, voici, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. C'est pas qu'il était dans de pouvoir simplement. Je veux que vous, vous compreniez, moi. Hein. Il était dit, bon, j'ai dit ça hein, dans la tête de nous, pour vous tous, effectivement. c'est dit, on ne sait même pas très bien où est-ce qu'ils sont. Non, non, non, non. Ils savaient où est-ce qu'ils étaient. Amen. Il savait effectivement où s'est trouvée cette église pour laquelle il dit, mais je prie continuellement pour vous. Vous comprenez cela, vous allez comprendre. Il dit, il dit, je rend, il dit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Vous suivez Et puis il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Donc ce n'est pas une illusion. Donc il s'agit bien de personnes. Avec lesquels il a été en contact. Okay, okay, okay. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il a été en contact. Mm -hmm. Parce que pour pouvoir se souvenir de leur foi, il faut quand même les avoir côtoyés. Amen. Autrement, ce serait des mensonges. Oui. parlez en l'air. Non, non, non, non. Il dit, mais nous souvenons sans il dit mais non, non. nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. C'est-à-dire qu'ils ont, ont vu effectivement, et puis, et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre notre Père. Donc, ça, ce sont des choses qu'effectivement, c'est... Prenons un exemple. Si un frère rend son témoignage ici, par exemple, comme notre frère Victor, il se tient ici, il dit, euh, voilà, vraiment, euh, j'ai eu la, la grâce de Dieu, parce que vraiment, on a prié pour moi, la guérison, je me suis accroché, effectivement. C'est-à-dire que ce frère a eu à pouvoir avoir l'expérience de la guérison. Il est venu donc nous rendre témoignage. Et nous, nous sommes témoins de la guérison de notre frère Victor. Moi, je suis témoin. Je le vois effectivement, donc je dirais, la foi qui est dans ces frères Victor. Donc nous avons vu la fermeté de la foi, parce que nous parlons de la personne que nous connaissons. Je ne peux pas être là comme ça, dans l'air, je dis, la foi, votre foi. La foi de qui On va dire, mais ces frères, il y a quand même un problème. Hein. Ah, Votre foi, vous, je ne sais pas, en, vous, vous des, des, des, des -en -en Je connais personne à Bazankong. Comment je peux parler de la foi des gens qui sont à Bazankong et puis dire la fermeté, votre fermeté dans l'espérance de notre Saint Jésus et je ne sais même pas qui c'est celui-là mais quand je parle des frères Victor, sa fermeté sa foi en Jésus, donc je connais j'ai les témoignages, je le connais lui personnellement c'est ce que l'apôtre Paul ne fait pas il dit, bien, il, dit bien, il dit bien, il dit bien, il dit bien, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il les a vus étant fermes, même pas très secoués, même si à quoi ils étaient tellement fermes en Jésus-Christ, ils le croyaient. Alors il continue. Nous savons, voilà maintenant la certitude, frère bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc là, mon frère. Amen. Là, mon frère et ma soeur, on ne peut pas dire, « Ah, frère, on ne peut pas savoir si vous êtes, nous sommes élus ou pas, ou ceci et cela. » Cet homme de Dieu le dit bien, que nous savons, frère, mais avec certitude, avec conviction, que vous avez été élus. Donc, vous êtes des élus de Dieu. Maintenant, regardez-nous, frère frères. frère, et mais,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 vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur, en recevant, écoutez bien, <coughs> pardon, <coughs> en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais comment vous l'avez reçue Avec quoi Voilà la bonne terre, mon frère. Donc, regardez très bien, c'est. C'est important vous suivez. C'est vraiment important, mon frère et ma soeur, pour que vous puissiez comprendre, vous, mais avec la joie, parce que mais, ceux qui sur des bons cœurs, sa parole. On ne vous a jamais obligé. Si vous créez des problèmes, c'est parce qu'effectivement, vous n'avez pas votre place. Vous êtes joint à quelque chose, effectivement, dont vous ne savez pas tellement très bien. Vous êtes un peu. On met, mais c'est comme. Et puis je suis dans un.. Ce pas une association. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire, on ne peut pas supplier un frère de pouvoir, viens quand même à l'église, parce que tu vois, ah, je suis pas d'accord. Non, non, non, non, non, non, non. Il faut arrêter. Il faut que chacun soit convaincu et libre, Parce que c'est fatigant tout le temps. Mes frères, aujourd'hui, il vient. Demain, il ne vient pas. Et puis après, demain, on se pose la question, mais tu, tu c est, c est, même si on n'est pas dans une équipe de football, mais on, fait, on se pose une question. Si vous avec qui ou tu auras marché avec qui Parce que ça dépend avec qui vous marchez. Parce que si vous marchez avec les Seigneur, que nous nous marchons avec les seigneurs, vous devez être aussi ensemble avec nous. Amen, Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, mon frère et ma soeur, nous allons continuer. Donnez-moi du temps, je sais que bon, demain, demain c'est dimanche, mais nous sommes encore 16 heures je vous avais dit de ne pas m'impresser hein? okay. merci beaucoup amen, amen. mon frère et ma soeur je crois qu'il nous est nécessaire de pouvoir comprendre que le salut est individuel nous devons être prudents et puis savoir maintenant observer pour voir qui sont donc qu'on appelle nos frères parce que s'ils si sont nos frères ils marcheront avec nous. On n'a pas à pouvoir se poser la question. Mais frère, dimanche, on ne t'a pas vu. Bon, mardi, tu viens. Et puis bon, et puis euh, jeudi, tu viens. Et puis l'autre dimanche, tu viens. Et puis après, on ne te voit plus. Et puis après, mais tu troubles les gens. Mais non, ça c'est un, un, un mauvais esprit d'un serpent. Parce qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que c'est pas les Tantôt, on ne voit plus Et puis il est dans les rochers, mais il est là. il n'y a pas eh oui, les frères et là aujourd'hui, mais... on a dit Oh, il était là -bas. mais, mais frère, pas se passe non, c'est vrai, frères et sœurs. Vous vous rendez pas compte, mais ça, c'est la nature d'un serpent. le fils de Dieu, la Bible nous dit il persévéraient dans la communion. Ça, ce sont des signes. Tu ne veux pas, aujourd'hui je l'ai vu, moi. je voulais que les frères ont dit, demain, après, demain, deux, deux jours, il vient, on voit, oh, alléluia, alléluia, pouf, il disparaît. Puis on dit, bah, blah, blah, blah, blah, blah. Et à jours, alléluia, alléluia, pouf, il disparaît. Et puis non, frères et sœurs, ça, ça rend les gens malades. Nous voulons des frères, soit tu es avec nous. Vous savez les cantiques qu'on chante, non Frère Victor, tu les connais, non Tu connais les cantiques, hein ah. Si tu viens, donne-moi la J'ai vraiment un problème alors. Ah ben c'est nous tous qui avons un problème parce que On va avancer Il faut que Frère Victor ah. Ah. Nous, on t'aime beaucoup frère, tu nous aides, tu nous aides en fait. Et on avance avec toi, que Dieu te bénisse. On ne peut pas partir sans toi. Notre frère Victor, que Dieu te bénisse. Alors, nous lisons ici dans les scènes Écritures au verset 6, il dit. Et vous-même, vous avez été, oui, oui, ah, vous vous avez été euh, mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu des de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caï. Donc c'est veut dire que c'est quand même des gens qui existaient, non Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a rétenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caï. Voyez l'influence que vous pouvez apporter chez les autres. Ça, c'est l'Église, les élus de Dieu qui peuvent avoir cet amour de rester attaché à la parole pour aussi aider les autres à voir, à croire. Parce que frère et soeur, un un, un, un, élu de Dieu n'est pas un égoïste, en fait. Et puis, n'est pas quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui, a un double ou en Non, non, non. C'est-à-dire qu'il ne il, se il, il, il, ne pas, en fait, lui-même. Non. C'est-à-dire que son intérêt, c'est que les autres voient Jésus. Parce que, par exemple, un frère qui est, qui est faible dans la foi, qui, qui est malade, mais qui n'est pas pardonné, que moi, en tant que fils de Dieu, j'ai déjà reçu la guérison quelque part dans le Seigneur. Je dois maintenant m'approcher de lui pour quand même le conforter, lui montrer que ne perds pas courage. C'est Jésus qui m'a guéri moi aussi. Donc, je deviens un panneau publicitaire pour Jésus. Pour sa puissance, pour son autorité. Donc je ne suis pas là pour se plaindre. Ah, il n'a pas la foi. Nous dit non, non, non, non. S'il n'a pas, peut-être qu'il n'a pas bien encore bien entendu. Je veux lui rendre mon témoignage. Je veux lui démontrer que mon Jésus, il est vivant. Alors il est aussi pour toi. Lève-toi, prends courage. Tu amen, amen, amen, amen. sais pas si vous avez compris. Amen. Donc un élu ne peut pas chercher à décourager quelqu'un d'autre. Parce que si, Bon, regardez, il dit, alors il dit. Verset. Euh, oh non, verset Non seulement en effet la parole du Seigneur a rétenti chez vous dans la Macéndone et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car, verset 9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous, vous êtes convertis à Dieu, vous entendez En abandonnant, vous-même, hein, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Et puis il continue, il dit, et pour attendre des cieux, son fils qui l a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est-à-dire que un élu il sait pourquoi Dieu l'a fait donc sortir il dit pour attendre des cieux ce que nous avons un événement d'une telle grande importance c'est pour ça qu'on vit alors vous comprendrez frère et sœurs, que si on est dans cette catégorie là de ce que les scènes d'Écriture viennent de nous démontrer. Parce que, pas, pour les uns, c'est comme une illusion, mais là, nous l'avons vu que c'est une réalité que vous pouvez voir, s'il vous plaît, votre attention. Regardez un frère, regardez une sœur. La manière dont il réagit, quand la parole... Je dis, regardez, là, c'est l'apôtre qui dit... mais. Et il dit, c fois, mais, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. C'est-à-dire que la manière, le respect qu'a la personne qui écoute la parole et aussi la manière dont la, la personne reçoit cette parole dans son cœur. Parce que regardez très bien la différence, je pense que nous en avons eu à pouvoir, euh, euh, euh, lire. enfin, puis je reviens là-dessus, là, d'abord, c'est dans le livre de... Thessaloniciens je pense, c'est le même, c'est Et et chapitre 2, je pense, regardez très bien, allez, allez, ça euh, chapitre 2, mm -hmm. c'est là, oui, voilà, alors, euh, c'est ça, c'est verset euh, verset 14, je lis tout à fait verset euh, verset, euh, verset 12, Chapitre 2, Thessaloniciens, verset 12. Il dit, « Vous exhortant donc, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Vous y êtes C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que vous entendez, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous voyez un fils de Dieu, quand un serviteur de Dieu apporte la parole de Dieu et lui démontre les choses dans les Saintes Écritures, il ne discute jamais. Est-ce que vous entendez ça? Quand vous voyez un frère ou une sœur, quand la parole de Dieu lui est montrée et démontrée que c'est si, et qui commence à pouvoir discuter et expliquer, je vous donne un exemple, qui vient, qui se tient là, je donne un exemple, quelqu'un qui vient à mon bureau, je donne un exemple, je donne un exemple, quelqu'un qui vient à mon bureau, si j'ai un point un vue, ça, ça, ça, ça, ça, la Bible dit, ça, ça, ça, ça, ça, ça, pouvoir le faire, vous observez la personne. C'est comme ça que je suis en fait. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous aime beaucoup tous. Mais quand vous venez dans mon bureau, vous ne savez pas savoir qui je suis en fait. Donc je vais vous dire. Parfois vous vous voyez en pensant qu'effectivement que c'est peut-être quelqu'un que nous connaissons très bien. Mais vous vous trompez largement. Mm -hmm. J'ai ri avec vous. Mais vous ne vous rendez pas compte que j'ai besoin de comment vous réagissez vous entrez, vous nous saluez très bien, je parle. vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. C'est pour ça pour beaucoup, je reste dans mon bureau et je pleure en fait. Et oui, c'est vrai. Je vous dis, vrai. Je vous observe, nous sourions avec vous, vous vous rendez pas compte que c'est quand vous souriez, vous parlez effectivement, quand vous y êtes, je sens ce que vous êtes. Et puis, je vous montre la parole de Dieu. Je regarde votre réaction par rapport à la parole. Frère, la Bible nous dit qu'un berger doit connaître ses brebis, n'est-ce pas vrai? Amen. Alors, alors, votre façon à vous de pouvoir considérer ce que la parole de Dieu vous dit montre suffisamment et largement ce que vous êtes C'est pour ça vous n'avez pas à venir tout le temps non. il suffit simplement qu'on reste avec vous pendant un moment même quand vous quittez mon bureau je sais qui vous êtes mais dehors je vous dirai toujours mon précieux frère, ma précieuse sœur, c'est la vérité frère et sœur. Regardez comment il démontre ici. Ne vous fatiguez pas. Hein? Non, non. Nous allons rester avec vous un tout petit peu. Mmh. Demain, c'est dimanche. Hein? Amen. Alors, il dit ici si. c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous suivez mmh. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Alors, il s'agit effectivement de l'Église à Thessalonique, en fait, montrant effectivement combien la parole de Dieu a l'action, en fait, dans ces personnes. Et c'est cela qui montre effectivement aussi l'élection, en réalité. Alors, si... Nous sommes vraiment, parce que quand on parle de cette élection, il s'agit donc du peuple que Dieu a eu à pouvoir mis à part. Alors ce peuple-là, il a quelque chose de particulier. C'est que cette chose de particulier, c'est tout à fait différent de ce que nous avons vu dans Luc au chapitre 8a, qui ne murmure pas. Qui ne discute pas la parole de Dieu, qui ne s'emporte pas tout le temps, qui n'explique pas toujours, qui a toujours. Frères et sœurs, c'est la nature d'un fils et d'une fille de Dieu. Autrement, frères et sœurs, vous faites partie effectivement aussi comme des dénominationnels qui vont aussi dans l'église, mais qui chantent aussi comme les autres, mais qui ne font pas partie de l'élection. Ils peuvent lire comme nous lisons, ils peuvent chanter comme nous chantons, mais en fait, ils ne prendront pas part, effectivement, à la part, comme la Bible le fait savoir, effectivement, à la grande manifestation, effectivement, du peuple de Dieu. Donc, l'élection est une chose réelle. Et ce peuple que Dieu s'est mis à part, avec lequel il travaille, c'est un peuple particulier. Il est particulier, pourquoi Par l'obéissance. Par l'obéissance à sa parole. Et ça, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné quand même quelque chose de tellement merveilleux que nous devons comprendre. Je vais m'arrêter. Ce que le signe pour toi, mon soeur, de savoir que vraiment je suis aussi l'un d'entre eux, c'est de pouvoir savoir si vraiment j'ai l'obéissance à la parole de Dieu. Vous me dites, oui, frère, mais euh, on doit avoir euh, le baptême du Saint-Esprit, effectivement. Je vais vous dire une chose. Vous savez l'importance du baptême du Saint-Esprit. La Bible nous fait savoir que le baptême du Saint-Esprit confirme donc quoi La nouvelle naissance. Vous avez compris ce que j'ai dit donc, la nouvelle naissance est importante. Oui, monsieur, oui, madame, vous ne pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, ce n'est pas qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit, non. Pour naître de nouveau, il faut avoir reçu la parole de Dieu. Vous voyez l'étape donc quand vous naissez donc De nouveau Alors obligatoirement Vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit Donc ce qui veut dire que Avant de pouvoir arriver au baptême Du Saint-Esprit dont vous me dites effectivement Il faut d'abord l'obéissance L'obéissance à quoi Au Saint-Esprit à la parole de Dieu C'est pour ça que la Bible dit clairement Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui Voilà Plaçons les choses à leur place. Okay, okay. Pour que vous compreniez pourquoi c'est nécessaire que vous entendiez ce que vous entendez. Afin de pouvoir dire Oui, oh, le Saint-Esprit. Non non, non, non, non, non, non, non, non. Tout est dans l'ordre, en fait. Il faut d'abord que la parole de Dieu soit reçue. Et quand cette parole de Dieu est reçue dans l'obéissance de la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit descend aussi pour confirmer. Effectivement, que cette personne, mais vraiment, elle a reçu la parole, et cette personne fait vraiment partie de ceux-là qui sont donc appelés donc des élus de Dieu. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Amen. Je prie pour que le Seigneur notre Dieu vous aide. Amen. Vous savez, frères et sœurs, on va prier, on doit terminer. Je me pose bien la question de pouvoir savoir quand vous rentrez chez vous après être resté jusqu'à 7h, 6 17h, pardonnez-moi pour le temps, est-ce que vous prenez quand même le temps de relire ce que vous avez entendu Pour vous quelques-uns que Dieu vous bénisse, mais pour les autres Parce que si vous prenez le temps de pouvoir les lire, chaque fois qu'on va se retrouver ici, on s'approche plus près, le Saint-Esprit descendra ici. Oui, messieurs oui, madame. Et nous verrons aussi que dans notre machin, notre façon d'être, il y aura un changement dans notre langage, dans notre conversation, dans notre approche, dans notre prière. Mais nous ne le voyons pas pourquoi, parce que ça se limite seulement ici. Quand vous rentrez chez vous, avant d'aller dormir, réécoutez, lisez la Bible, retournez aussi hier et avant-hier et posez-vous des questions dans ce que nous avons lu dans, Witt, dans le 8, où est-ce que je suis Parce que les autres là, ce sont pour Dieu des incroyants. Mais il n'y a qu'un seul qui sont là, qui est seulement le croyant. C'est lui qui reçoit dans la bonne terre. Moi, je suis où Que Dieu vous bénisse. Tel que je suis, oh, rien à moi.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 il n'y a rien de bon en nous, mon Père Saint-Dieu. Lorsque nous pouvons voir et entendre ce que nous avons entendu, Père Saint-Dieu, c'est vrai, dans notre cœur aussi, le, la crainte s'empare et le tremblement aussi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Et nous nous rendons compte davantage que nous avons beaucoup joué, Père. Que nous avons beaucoup pris des choses simplement à la légère, mon bien-aimé, tout Toubissant, et que nous n'avons pas réalisé que c'était quelque chose de réel, Père. Que c'est vraiment... Or, nous l'avons répété parfois des années en disant, en parlant que oui, l'élection, ceci et cela, on en a tellement fait des formules à ce sujet, Père Saint-Dieu. Mais nous n'avons pas réalisé que c'est vraiment une réalité, Père. Et qu'on peut, Père Tubissant, Dieu, voir effectivement aussi des élus et les serrer la main, Père Saint-Dieu, et les voir réellement aussi, faisant partie effectivement aussi des hommes, Père Saint-Dieu, et des femmes sur cette terre, mon bénévole, Père Tubissant, Dieu. Parce qu'il y en a, et ils sont, mon bénévole, Père Tubissant, tu n'as tu pas fait un travail. Père Dieu, inutile mon bénémoine Père dieu n'a pas fait un travail dans le vide, mon bénémoine, Père Dieu. La parole est la vérité, mon bénémoine, Père dieu Elle est vraie, mon bénémoine, Père Dieu. Tu nous as donné vraiment des élus, des frères et des sœurs qui sont vraiment des réels, des vrais, mon bénémoine, Père Dieu. Qui sont vrais. Mais c'est la vérité, Père dieu Mais ils sont vraiment très peu nombreux, tu l'as dit toi-même. Oh, ils étaient alors très peu nombreux, Seigneur Dieu. Très peu nombreux, mon bénémoine, Père Dieu. C'est pour ça que c'est la grâce, mon bénémoine Père dieu. Oh Dieu, même avec toi, tu l'as dit, Père sans Dieu là où il y a deux ou trois qui sont assemblés à mon nom, je t'en supplie, mon roi, puis elle-même aussi nous accorder oh Dieu, ce soutien, ce secours, parce que la promesse n'est venue que de toi, mon bien-aimé père sans Dieu. Si l'apôtre Paul pouvait arriver à pouvoir les voir, et aussi parler d'eux comme cela, pas de Dieu, quelle grâce il a fait, mon bien-aimé père sans Dieu, de voir que ce peuple-là, il pouvait les toucher et parler avec eux, mon bien-aimé père sans Dieu. Il était à toi, mon bien-aimé père sans Dieu. oh, que ton nom soit béni, mon roi, tu demeures toujours le même, mon béné-mé-père grâce mon bénémoine père au oh Dieu. Nous l'ouvons de grâce, mon bénémoine, Père oh Nous sommes vraiment fatigués, Père. Nous chantons, nous faisons ces épèbissants, oh mais rien ne change, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Puisse-tu si nous accorder encore la grâce, mon roi. Nous réjouir mon bénémoine, Père au oh Dieu, Dieu. Nous aussi la grâce de voir nos frères qui sont vraiment des élus. Nos soeurs qui sont aussi des élus, mon bénémoine, Père Tibissant, oh par les caractères, par la douceur, mon bénémoine, Père Tébissan, oh par la tempérance, mon au oh Dieu, Et par les fruits de l'esprit, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh Seigneur, tu es Dieu. C'est là que la positive. Other... 就是... qui n'aime pas les gens pas Dieu. C'est des qu'elles travaillent pour la chair, pour la beauté de la chair, Père Tibissant Dieu. Les oui. hommes se sont tellement éloignés de toi, bénémoine, Père dieu Mais il n'y en a aucun qui s'occupe de son âme, bénémoine, Dieu. Seigneur, viens notre Père Saint-Dieu, nous implorons oh. ta grâce. Merci pour ton soutien, pour ton secours, mon roi. Si tu venais aujourd'hui, mon béni, mon Père dieu Qu'est-ce qui se pas passe que passerait, mon sauveur? C'est pour ça nous te la grâce. Plane, Merci. Me Merci puissance. pour ce que tu es. Merci pour ta, bon Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes grandes compassions. A toi la gloire. A toi l'honneur et la puissance et la victoire. Bénis ce peuple, peuple, qui est resté jusqu'à cet ainsi, mon roi, nous te rendons gloire et honneur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Sois béni et glorifié. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste une minute. Je sais que demain, nous avons réunion le matin. Nous êtes restés jusqu'à cette heure-ci. Alors, il y a notre frère Christian qui. Hier, pendant que je priais avec eux, qui ne me fait pas en me disant, j'ai demandé seulement si c'était possible, c'est si ce qu'on ne pourrait pas penser d'avoir réunion dimanche après-midi. Je vais vous poser une question. Nous avons réunion dimanche matin. Vous souhaiterez avoir réunion Pas de réunion en une journée. Et au lieu de prendre la réunion le matin, que vous la preniez l'après-midi Non, le matin. Que Dieu vous bénisse. Pierre. Ah, oui. Que Dieu te bénisse. Oui, pardonnez-moi, ce n'était pas pour demain, c'est parce que c'est pour le dimanche prochain. Nous avons la veillée donc à partir de 20h, le 31 jusqu'au matin, mais le matin de dimanche, nous devons être ici. Alors moi, je serai là à 10h30, vous devrez être là aussi. Même si nous terminons la veillée à 4h du matin, à 10h30, nous devons être là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ben, que le Seigneur soit glorifié, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion Comment que nous puissions rester dans cet esprit et que cette parole tombe réellement dans une bonne terre levons nous, nous allons prier Que le Seigneur nous bénisse richement Que Dieu bénisse son serviteur frère, je ne sais pas si vous le voyez comme moi Mais Dieu est en action frère Qu'il bénisse réellement notre pasteur Et que demain si le Seigneur nous, arrive, nous donne des arrivées Que nous puissions encore entendre sa voix qui nous parle Tel que je suis, sans rien non moi, sinon ton sang versé.